Back extension sur le bas horizontal, donc on va avoir les hanches à côté au niveau du banc. Ensuite, la poitrine sortie, le dos creusé. On descend le plus bas qu'on peut. Lorsqu'on va remonter, on contraint ischio et fessiers pour s'aider à monter. On crée une extension du dos, mais également une contraction vraiment optimale au niveau ischio-fessier lors du mouvement. On garde une bonne poitrine sortie, le dos bien creusé, on contrôle tranquillement. Lorsqu'on fait la descente, on va le plus bas qu'on peut. Ensuite, on engage au niveau des jambes pour s'aider à monter lors du mouvement.